Lorsque les gens sont confrontés à des réalités désagréables, ils utilisent souvent des mécanismes de défense pour protéger leur esprit. J'en ai fait récemment l'expérience, lors d'un week-end, avec Alicia. Hé hey Alicia Alicia on a trop bien choisi notre destination de week-end, je suis trop contente Alicia Mais qu'est-ce que tu fais Ça se voit pas, non Euh... T'as besoin de parler de quelque chose Non, ça, ça va très bien. Bon, moi je voulais passer un week-end tranquille. Bon, là, Alicia est en plein refoulement. Elle se cache de la réalité, elle dit que tout va bien, alors que pas du tout. D'un autre côté, elle a pas l'air bien. Euh, mais pourquoi tu te coupes les cheveux Bah, euh, c'est bien que j'aurais aimé que je perdais toutes mes dents, alors je peux bien me couper les cheveux, c'est mon compromis, non Il y en a qui se bon la gueule, moi je me coupe les cheveux. Là, on a une tentative de rationalisation. Bah, sache que je suis là si t'as besoin d'en parler, hein. Non mais de toute façon, tout le monde s'en fout de ma vie. J'ai pas envie d'embêter les gens avec mes problèmes. Je veux pas être euh, méchante, méchante, enfin égoïste, quoi. Elle anticipe les réactions des gens pour se protéger à l'avance. N'essaye pas de savoir si tu es méchante ou gentille, essaye surtout d'être toi-même. Tu as le droit de parler d'être écouté. Ok, ok, ok, promis. Je vais prendre un des mon généraliste et va me donner des antidépresseurs. Ok, je vais les prendre, promis. Elle veut éviter délibérément de penser à ses problèmes. Non mais on n'extériorise pas ses émotions avec des médicaments. Va plutôt parler avec un thérapeute. il va, bah dis-moi que j'ai faim aussi L'agressivité classique. C'est pas une question d'être fou, c'est une question d'extérioriser ce que tu as à l'intérieur. Bon, l'humour, elle l'avait pas encore fait celui-là. Mais qu'est-ce que tu fous Ouais, ouais, t'as raison. Je lui ai envoyé mes cheveux en colis recommandé avec accusé réception. Mais tu parles de qui Je me suis encore faite larguer. Il y a Enrique qui m'a appris qu'il avait trois autres nanas. Après Félix qui, lui, m'a draguée pendant quatre mois. En fait, il avait un copain. Mais je te parle pas de Tanguy, Tanguy, Tanguy, Tanguy. T'es fiancé avec son chat. Non, mais tu te rends compte Il préfère son chat à moi. Je dois être tellement nulle, je me sens tellement seule. Mais euh, c'est la première fois que tu me parles de toutes ces histoires avec euh, Enrique, Tanguy et Rastapopoulos. Mais justement, si je t'en parle maintenant, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Un thérapeute, c'est son boulot de t'accompagner. Moi, je suis ta pote. Il s'est connecté sur Messenger C'est comme si on était ensemble. Ouais, j'étais déconnecté. J'ai l'impression que tu vis la distance virtuelle comme un abandon. Non mais ça va, on va pas ressentir le passé toute notre vie. Euh, D'autres choses à faire. L'esquive, notre grand classique. Allez, on va aller faire un tour. Ça va nous changer les idées. Ah, on est pas mal ici. C'est quoi ce truc C'est le bouchon de la dernière bouteille qu'on a bu ensemble avec Rastapopoulos. Regarde, si on trifouille un peu les fils de fer, on se peut faire les ailes, les ailes d'une abeille qui va s'envoler vers d'autres horizons. La sublimation permet de canaliser des émotions dans des comportements socialement acceptés, comme la création artistique. De toute façon, le couple, ça n'existe pas. J'aurai pas d'enfant. Mais je vais travailler 30 heures par jour. Je vais marier avec le temps. Et je deviendrai une artiste célèbre. Et les problèmes de couple sont déplacés sur le travail. Mais pourquoi tu serais pas d'être Alicia tout simplement Moi je t'aime bien Toi aussi tu veux des courriers avec accusé de réception Ça dépend de ce qu'il y a dedans En tout cas, en un week-end, elle nous les a presque tous fait, les mécanismes de défense.